L'idée de ce financement et de cette levée de fonds, c'est d'apporter finalement la touche finale, notamment à la boutique. Acheter le matériel qui va nous permettre de recevoir dans les meilleures conditions nos frangins. Par la suite, investir dans des fermenteurs supplémentaires pour avoir une production un peu plus grande. Les groupes froids, pouvoir maintenir et assurer qualité de produit constante et on a pour idée de, aussi de, de compléter la boutique avec un, un comptoir qui nous permette de faire déguster donc les frangins qui, qui seraient de passage on va pouvoir recréer un, un lieu de vie et un lieu de partage avec notre communauté enfin de vraiment de développer cette expérience autour de la dégustation de la bière euh, et, et, et mieux accueillir ça c'est l'idée de base du, du financement